Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais reprendre à une question Il y a des gens qui, qui m'ont écrit et qui m'ont demandé Nous avons regardé tes vidéos Toi tu appelles des gens à ne pas se rendre dans les églises Comment est-ce qu'ils vont prier Donc par la grâce de Dieu je vais essayer de reprendre à cette question Parce qu'il y a une confusion là Et les gens sont parfois un peu perdus sans pourtant comprendre euh, euh, les choses de Dieu Bien aimé, la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés En son nom, il y a au milieu d'eux D'accord. Donc Dieu n'est pas le dieu euh, des lieux de culte Dieu n'est pas euh, le dieu des temples D'accord. Nous allons euh, repartir à la source pour voir réellement Est-ce que euh, Dieu peut écouter deux personnes en prière Est-ce que Dieu peut t'écouter toi-même en prière Ou, euh, ou seulement Dieu écoute quand on est assemblé euh, en, en, en nombre euh, euh, élevé Nous allons voir ça par la, euh, dans la Bible Quelle est euh, euh, la position de la Bible Par rapport au rassemblement bien aimé La Bible dit ceci Dans Matthieu 18 Verset 18 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lierez sur la terre Sera lié dans le ciel Et tout ce que vous délierez sur la terre Sera, déli euh, sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, bien aimé, le rassemblement. Le rassemblement, ce n'est pas ce qu'on nous a fait croire, comme je vous ai dit dans les sujets que j'ai déjà traités précédemment. Prier Dieu ne veut pas dire se rassembler avec euh, 30, 60 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes. Le rassemblement ou l'assemblée de Dieu, bien-aimé, commence par deux personnes. Si vous vous accordez, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit au Seigneur, il leur sera donné, c'est ça déjà le rassemblement. Parce qu'en en fait, il y a une confusion, il y a une confusion dans l'interprétation de la parole. Bien-aimé, c'est quoi le culte Le culte, ce n'est pas euh, ce que nous faisions à l'époque, hein, d'accord Où euh, on va un dimanche ou un mercredi, je ne sais quel jour, où euh, la chorale va commencer à chanter, on va faire la modération, on prie, on fait, on donne des sujets de prière habituels, et euh, celui qui prêche, il vient prêcher. Ce n'est pas ça le culte, bien-aimé. Le culte, c'est le renouvellement de l'intelligence,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 « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà le culte bien-aimé. Le culte, c'est que toi et moi, nous nous consacrons, nous nous donnons comme un sacrifice vivant, d'accord Saint, agréable, ce serait ça un culte raisonnable. Et il dit en plus que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Cela veut dire que nous ne devons pas nous conformer au monde, d'accord mais que nous discernions les choses de Dieu. C'est ça le culte, bien-aimé. Faire un culte, c'est avoir l'esprit du discernement. D'accord? Ce n'est pas le rassemblement, bien-aimé. Là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez ce qui vous fait croire? Que Dieu ne vous écoute pas. Ce n'est pas de votre faute pour la plupart qui viennent commenter. C'est parce qu'on vous a enseigné. Qu'il n'y a que le pasteur qui parle avec Dieu. Et donc, c'est lui qui est habilité à vous donner le message. Or, oh, le message de Jésus-Christ est déjà dit. Le message de Jésus-Christ est déjà écrit. D'accord? Ce que vous devez chercher, c'est la révélation de ce qui est écrit, bien-aimé. Tu penses vraiment que Dieu ne te parle pas? Il t'est jamais arrivé de faire un songe. D'accord? Et voir la chose s'accomplir. Il t'est jamais arrivé de, euh, euh, de prier. Et que tu reçoives la guérison ou la réponse à ta prière, bien-aimée. La Bible dit Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais simplement nous ne faisons pas attention. D'accord On va lire dans Job 33, verset 14. La Bible dit ceci Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Voilà, bien-aimé, Dieu te parle. Dieu n'est pas seulement quand tu vas te rendre dans le temple, d'accord, le temple de démons que l'archibishop, le, le fondateur, le très très très révérend a construit. Dieu n'est pas dans ce temple bien-aimé. Dieu parle à chacun de nous. Si tu es simplement disposé et que tu demandes justement que Dieu te parle, il te parlera. Dieu ne fait exception de personne, d'accord Dieu est attentif et il écoute tout le monde. Il suffit que tu changes ton cœur, tu changes ton attitude, comme on vient de voir dans Romains, et que qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, sans ce moment, Dieu va te parler. Bah, alors, ils m'ont posé encore une autre question. mes frères. si on se rassemble dans les maisons, comment est-ce qu'on va se faire enseigner Mais attendez, bien aimés certainement, vous n'avez pas connu le Seigneur comme cela. Il y a un frère, il y a une soeur qui est passé un jour chez vous, vous prêchez la parole, et c'est comme ça que vous avez cru, et vous avez justement le goût de suivre Jésus-Christ. Ce frère, il peut toujours continuer à vous exhorter, puisqu'il est avancé dans la foi. Parce que c'est cela, en fait, le message de Jésus-Christ et la vie chrétienne. C'est que nous, nous exhortons et nous soutenons les uns les autres. Mais cela ne veut pas dire que nous devons justement être des esclaves, des, des, des rassemblements. Ou, ou euh, quand il n'y a pas de musique, d'accord Parce qu'il y a, a quelqu'un qui m'a dit, frère, tu sais, moi, je ne peux pas prier quand il n'y a pas de musique, quand il n'y a pas de chant. Je ne peux pas prier. Mais bien aimé, la Bible dit que nous devons nous édifier et nous exhorter, n'est-ce pas? Par des hymnes, des chants spirituels, d'accord? La chanson, ce n'est pas forcément ce qui est répété par la chorale, qui va t'emmener à, à adorer ou à rentrer dans la prière. Ça peut être une chanson qui est inspirée, bien sûr, que tu n'as jamais répétée, qui vient, des paroles qui vont venir. Nous vu David avec cette somme. C'était des chants révélés. D'accord Ce n'était pas des chants répétés Où on répète des années, des années, des années Des chants où on chante toujours, toujours Bien aimés comprenez les choses de Dieu Et comprenez les choses de l'esprit On vient de voir, n'est-ce pas Que euh, euh, dans 1 Corinthiens 2, verset 11 Il n'y a que l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu Un homme spirituel, c'est-à-dire un homme qui a le discernement Peut comprendre les choses de Dieu, bien aimé Ne vous fatiguez pas les, les temples ne sont pas des dieux. Il n'y avait qu'un seul temple à Jérusalem. Et ce temple représentait justement la divinité. Aujourd'hui, vous êtes le temple de Dieu. Moi, je suis le temple. Tu es le temple de Dieu. On n'a pas besoin du temple pour prier Dieu bien-aimé. Il est partout. D'accord? Dans notre maison. Dans notre cœur. Pendant le voyage. D'accord? Pendant le travail. Partout où nous pouvons nous partout où nous pouvons nous retrouver bien-aimés, Dieu est avec nous. Priez chez vous, et il vous parlera. Ce Dieu-là écoute tout. Lui qui a fait les oreilles, lui le qui a fait les yeux, il voit, il écoute bien aimé. Ce n'est pas, n'est-ce pas, euh, euh, une exclusivité d'un archibishop, d'un souverain, euh, je ne sais pas moi, un, un patriarche. Ce n'est pas une exclusivité. Dieu parle à tout le monde. Nous sommes au temps de l'église bien-aimés. Le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, d'accord Il ne s'agit pas de s'accrocher à une certaine catégorie de gens où euh, s'il ne pris pas sur toi, tu ne sens pas que Dieu est avec toi. S'il ne déclare pas quelque chose, tu ne sens pas que Dieu est avec toi. Mais vous vous êtes pas posé la question, bien-aimé. Où sont passées toutes ces déclarations qu'ils ont faites en décembre D'accord Où sont passées toutes ces prophéties qu'ils ont faites en décembre C'est pour cela un jour j'ai écrit... Pasteur charlatan, pasteur faiseur de miracles, votre, votre Dieu ne vous a pas parlé du Covid-19 Votre Dieu ne vous a-t-il pas prévenu de ce qui allait arriver en 2020 Parce qu'en amont, en décembre, vous avez jubilé, n'est-ce pas Vous avez chanté victoire, vous avez euh, fait des prophéties. Dieu ne les a pas envoyées. Ce sont des prophéties mensongères. D'accord Ça n'a rien à voir avec Dieu. Cherchez Dieu par vous-même. Il se laissera trouver. J'aime lire ce verset, acte 17, verset 27, il dit Il a voulu, Dieu, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur Et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être Voilà, bien aimé, Dieu a voulu que nous les cherchions en tâtonnant D'accord Donc le rassemblement, c'est entre toi et tes enfants et ta famille bien-aimée, c'est cela, d'accord Et c'est de maison en maison que nous allons justement connaître le Seigneur Ce n'est pas le lieu, le lieu n'a aucune importance aujourd'hui, d'accord Le lieu n'a aucune importance aujourd'hui bien aimé Partout, tu peux trouver Dieu si tu es sincère Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun enseignement Donc ma chaîne YouTube c'est Mg Indigné Et ma page Facebook c'est Assemblée Je vous retrouve très bientôt que le Seigneur vous bénisse.